Bonne les spectateurs. Nous venons de, émission de nous. nous de nous. Nous il présenté au niveau de la région de Luga le Sénégal. la culture et le développement. Tout le président Baba Kassar, directeur FESPOP. comme le président, nous nous Nous avons également Diaspora 24. Nous la culture. Mais, vous l'ensemble de, de la jeunesse. Je de la cercle de la jeunesse. Je vous avez un le cercle et de la culture de jeunesse wow, tu sais, une culture. Est-ce Est qu'il y a une culture? Il n'y a pas de culture. que vous une culture. culture. culture. culture. une culture. Sophia, allabah, y a un de, Lugo, fait de plein en 1955. Dans le pays, fait, Il un peu a de a de a de Il y a Bamako Parce que, il a en 1928. Donc, le de faire des choses. a été en 1928. Donc, ce qui est culture a été died... Le cercle de la jeunesse, c'est le cercle de la jeunesse Bobo. Je suis job pour dire que vous avez des choses qui sont là. Vous avez des choses qui sont là. Vous des qui de cercle des qui mission, des qui c'est n'y a Mais a un le le cercle qui mission. Quand théâtre, ne le pas. le un message un message qui était que Parce que le ce cercle, est un. une femme, il n'y avait il n'y a pas parce pour ne pas de théâtre. Le théâtre en 1950. Il y a été en de cercle. Là théâtre. Alors, la cercle, Sénégal, la en cercle, faire. Sénégal 1962, là -haut. -haut le y a Festival Mondial de la Jeunesse et des étudiants. 1913 1973, cercle Mexico. Mexico le monde message Afrique message de Sénégal, un message de madame banek au concours Mais si vous avez le thème du cercle, ce riche. ce qui est C'est comme nous le nous sommes des nous nous Nous gens qui nous ont vu. Mais nous de vu des gens qui ont Nous avons nous sommes vu. Nous gens qui nous ont avons vu des gens nous il y beaucoup de gens qui ont fait des cercle de la jeunesse. fait fait fait fait nous sommes tous les gens avons dit que nous avons dit que nous nous nous avons que nous nous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 il faut fédérer, intégrer, de participer. c'est vrai. Maintenant, au niveau du national, international, il, faut aller, il faut aller dans le gars avec quel un peu de oui, Je Je Je de le Sénégal a également Je gens le aussi. a Sénégal, 1960, tu as en 2015, a mis chefs d'État mis à sa région, mais quoi? C'est à dire qu'est-ce qu'est-ce là? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sourire, tu ce y C'est que nous nous les contemporains. Nous sommes les Nous sommes tous les deux nous sommes tous les deux. Les acteurs qui nous font, nous sommes tous les deux. Nous sommes les professionnels. cest formation dire que les nous avons fait notre talent pas talent Mais vraiment à travers le festival, Festef festival théâtre enfant ferpi ngari mi ngi tamuli gennaw subale tamuli lebi mm -hmm. hip hop suñu hein nga gis ni ministre il y a 15 jours amul deuk bo gis mu am 4 festivals dans l'année fi mm -hmm. Plus les autres grandes manifestations, la décentralisation culturelle que tu as fait. Saccale, Coquille, Cœur Momer, Sare, Géoul, Ndande, Kébé Mer, Léona, léon, etc. Le qui est tout, c'est que si on connait la culture, les acteurs culturels qui ont mérité, c'est d'appeler les conseils départementaux, d'appeler la commune et les autres communes. Vraiment, c'est ce que nous savons que la culture, c'est ce culture, coopération et développement. Je suis présent président Babkaza. Je Je suis à Je suis à beaucoup de, de jeunes communistes. Il est lire Mao, de la Carlemaque, ça, ça c'est normal. hein. il est venu à la maison de Abdoukante Diop, il n'y a à Après Abdou Diouf, en 68, il a la boîte nous avons fait. Je suis responsable des jeunes de Louga. Je suis trésorier national du MGS du Sénégal. Si le parti a eu l'UPS, le 21 juillet 1971, j'ai eu l'argent des jeunes du parti. Je suis en train de me dire. Je suis tank. Je n'ai pas parce que n'y a pas besoin Et après, le euh, Conseil National de la Jeunesse du Sénégal est venu. le Président Régional. Je secrétaire le Secrétaire du Conseil National de la Jeunesse du Sénégal. Après, euh, je le Secrétaire Général de la Jeune Chambre Économique. Eux, Pambiamé, je suis le Président de la Jeune Chambre Économique du Sénégal en 1986-1987. Parce qu'ils étaient Madame Ndiaye, Ndiaga Yande Diop, Amé Salle et à la mère je l'ai dit premier euh, 21 juillet, 21 novembre 76, la eu d'abord conseil de Nishpal tant Mansour Bonneur, président conseil je suis allé à la terre de Dieu je suis allé à la terre de Mbaye Gueye je suis allé à la terre de Mars Diop, je suis au secrétaire du conseil d'Officier d'état-sur-de-la-Ville de Louga alors hmm. 86, je, je, je, je en en alors, sont, 86, allé en 86, j'ai eu le parti tout de coup, tout de coup, 86, j'ai eu le il de le des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des chef de ont des Il a des gens qui ont le et y a fait gagné en 2000, après début, je en train orienté me orienter la culture est Je, je, de et je de parce que plus, je suis en ce ne politique, je ne Parce que si la politique, je ne le fais Je ne le pas le Donc, un peu Ici, je suis la monde, Donc, parcours, mais y a de moi, je que un fêteur. Je a un fêteur. Je suis un fêteur. Je les un fêteur. Je suis un fêteur. un fêteur. Je suis un fêteur. Je a un fêteur. Je suis un fêteur. Je ministres, chefs de gouvernement, conseil départemental. Les chefs de gouvernement, ils nous, pour nous, pour nous, pour nous, pour nous, nous, pour nous, pour de pour nous, nous, pour nous, pour nous, à chose, soit a des gens qui en Belgique, soit en Espagne, soit en France. Ils ont tous les ans, depuis 2006, etc. Ils sont là pour Ils sont faire des choses. Ils ont pour faire Ils de Dieu, si nous voulons que le gorgole, il faut faire. nous il faut faire le gorgole soit là. Il faut que le faire Il faut le Il Il Il c'est tu peu comme Je suis un peu Je un peu Je un un un un un un un un un le Mais c'est parce que l'islam a fait ça. Il y a tout qui fait. Il y a tout fait. Il y a tout a tout fait. Il y a Il y Il nous n'y sommes pas de la vie. Mais nous devons nous faire des choses. Vous voyez, l'islam Parce que, l'islam est que en train de se faire. Je ne des choses. que les des choses en faire. Je ne sais pas si vous avez nous sommes aussi ici pour de Nous sommes ici pour pour et wow, fin euh, moi, ce de la moi, hein, moi un therapy... mais, là pour tu vois, je et là pour tu je suis tu Parti, il y a d'affaires, des Abdelkan, gens, 1968, des jeunes ministres, des jeunes le des de ministres, des jeunes ministres, des jeunes ministres, des jeunes ministres, des jeunes le jeunesse, jeune des nous dema dema petit cabinet ministériel nek au maire conseil municipal mako 21 novembre 1976 les mu yag 1976 yoyep nak du dara tax ni c'est ce qui est le plus Les partis les syndicats du il du Ils Développement. Si nous avons une culture, nous sommes avons culture, nous Si nous avons une culture, nous sommes Nous sommes Nous avons fondamentaux. Nous Nous Nous Nous Nous Nous Nous sommes Nous de Nous Nous Nous Nous avons Nous Nous Nous il faut que Ce qui une transformation sociale positive. Il y a pas d'accord. Il y a une Il pas Il a la mère Mais en 1986. Mais en 2008, si vous avez des gens de se des de qui des de faire, qui de culture. La culture de l'élobouti, normalement, dans le développement. Mais développement, avec la coopération. Wow! Les gens qui il faut que les que soient là, qu'ils soient là, qu'ils soient là, qu'ils Nous là, des choses. vraiment que Et tu Nous Département des régions, il y a ans. C'est ce que je disais. Je disais que c'est ce ce le projet Partenaires européens, nous, well. nous, nous, nous, nous, Une nous avons fini le développement Nous avons fini festival. Nous Nous avons festival. Nous d'accord Nous avons le festival. Nous avons festival. Nous avons des festival. Nous Nous avons fini le festival. Nous Nous avons fini le festival. Nous Nous le botanique mais oui, la région, il y a Nous, gens qui ont des gens ni à dem Sakal, des Sir, Parce que, la expliqué, Mais ils les village, quartier. Il y a qu'une d'ailleurs, il de passe. Parce que si on fait passe, il a qu'un poste, il n'y a qu'une personne. C'est parce qu'il de a qu'une a cas y a Pour que... les touristes qui viennent ici, a nous sommes manam communautaires. Et nous avons approuvé en 2011, mais nous sommes depuis 2003. Nous avons fait des choses qui nous ont aidés. Nous depuis fait des nous ont aidés. Nous avons des choses nous Nous avons fait des les qui les ont aidés. Nous avons les nous les avons les Nous nous avons des nous il bi qui communauté de base. bi. aussi aussi des gens qui ont des valeurs Il y a vous arroser. des des des des Il y a qui ont donc, il y a des étoiles, qui qui sont Il y a des gens qui am am sont des si nous aussi des gens qui nous ont yalla si on Dieu, on aussi, on on nous avons aidés, si nous avons si nous avons aidés, si nous avons aidés, si nous avons aidés, si nous sommes aidés, si nous avons chose, nous avons aidés, si nous avons nous avons aidés, si nous avons nous avons nous pour Président fait la coopération décentralisée. Nous avons fait la mairie, la communauté, vous savez, les collectivités locales. Nous avons fait un peu des culture. Nous partenariat faire des choses. Nous avons fait à Nous avons fait si vous avez en de France. en de de France. Je suis en France. Je suis en France. Je suis en France. en France. Je suis en en France. en en en en France. en France. Belgique, Namur, Rajabi, région Piamont. Nous, coopération coopérations nous avons fait ce qu'on a Nous avons fait ce Parce que ce gens a fait, c'est que ce fait. Nous avons ce qu'on a fait. Nous ce qu'on Nous avons Nous avons Nous avons les gens, il élevage a eu l'élevage formation. C'est ce qui est ce qui est décentralisée. Avec l'Espagne, Ruby Barcelone avec Léona. Mio en France avec Luga. Région Pierre-Maud et Luga. Quand qui est en train de me Il faut qu'il sénégalais à Torino. C'est Macedon maison de maçadone. C'est ce qui m'a fait. Parce qu'il y a une maison. Donc, France, Belgique. Italie, Espagne, Monastir, ils ne sont pas là. Euh, mais, mon dieu, ils ne sont pas Donc, nous nous rappeler que également la rigueur, la transparence. l'Union pour des choses pour nous. Nous devons des choses pour nous. Mais la coopération, nous devons faire des choses La Co coopération, c'est ce partenariat qui Comme la coopération est une coopération décentralisée, ça cale Cheikh Birahim qui a fait des actions qui ont de l'importance. Mais la FESFOP a fait une chance. Même si la Chine les tambours de Taipei en Chine sont venus. Ils sont venus, les ambassadeurs ministres Et les pays africains, depuis? En 2009, le FESFOP a Le premier prix d'excellence de la CEDEA. C'est ce qui a été venu au de Sénégal, depuis tout ce qui s'est venu à diplôme qui a Donc, etc. etc. Dis, coopération fédérale belge, je ne disais -E dis, dis, la région de la la ville de Turin, la ville de Milan, la ville de Mio, Africa Belgium, Fondation Fort Africa. Tout ce la coopération qui connaît ce qui fait qu'on la ici, Sosnankofi. Ah, euh, ah. Si vous êtes dans le village, dans quartier, vous avez des réunions, mais vous n'avez de fait des choses. Vous avez des choses. Vous Vous avez des choses. Vous Vous avez fait des Vous avez des Vous fait Vous avez des choses. Vous fait Acteur culturel, beaucoup d'artistes. Artistes, qui est qui qu'a fait, mais qui acteur culturel. Le poète, acteur culturel, qui lit, l'acteur culturel, qui parle l'acteur la dissidence, un événement culturel, acteur culturel. Quand culturel, Alors que, nous savons que nous avons vu que nous faire vu que nous avons vu que nous avons que nous que nous avons vu des nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu des nous nous allemagne nous avons vu nous que que nous D'ailleurs, nous, nous, si nous avons toujours que vous faites faire des Les gens fait un amour, les gens qui ont fait un les gens qui ont fait un les gens des foire, les gens chambre les commerce, qui ont fait un que qui ont fait un amour, ça, ils sont à eux, ils sont à Mais c'est nous faisons. sommes des artisans. Ils sont Mais nous des journalistes. des artisans. Nous sommes festival, artisans. Nous sommes des gens Nous artisans. Nous sommes des Nous sommes des artisans. Nous sommes des artisans. Nous sommes des artisans. Nous sommes des artisans. Nous sommes des artisans. Nous sommes des artisans. Nous sommes des des artisans. Nous sommes des artisans. Nous sommes des des artisans. Moi, je n'ai pas de Mais, que je dis, talent. A vu un est que a Donc, je ne Le talent, c'est le journal, nous avons fait le travail. Donc, c'est ça. Vous êtes là. Vous êtes là. Vous êtes là. Vous êtes là. Vous êtes là. là. là. là. là. là. Ni mmh. je suis papa que je l'avais fait. Je pas toujours il a tout à que je suis nous comité d'organisation nous a fait a pas de la vie, il n'y a pas de la vie, a pas a pas a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 dambergu burgo, nous avons fait un matin à la maison. Nous avons fait un matin à la maison. Nous fait la maison. Nous avons de un matin à la maison. Nous avons fait un un matin à la à la maison. fait un matin à ou développement, voire ou ou culture. Mais le président Barocar, nous ne sommes pas Nous sommes là, nous nous nous, nous, nous, nous nous une de nous sommes relation nous sommes nous de travail, les nous sommes nous sommes nous sommes là, nous sommes nous sommes nous sommes nous sommes nous nous sommes nous sommes nous sommes nous sommes nous sommes nous sommes nous sommes nous sommes nous sommes je ne Il pas dire que je ne dire ne que L'enseignement mène à tout. Je suis 1966 à 2006, à la 1966, il a a retraité. Il retraite retraité. Il mais été retraité. retraité. a a mais Il a ne pas. Il a nous la vision du projet et les grands objectifs. Avec la rigueur, la presse, la rigueur et la transparence. C'est une bonne organisation nationale. Je fait une évaluation centre culturel. journalistes et partenaires. Parce que nous Nous Nous Nous Nous Nous quand on fait pas de Mais il nan a Il Malheureusement, il a Il y a qui Il n'y a pas environnement, écologie, projet. Si nous sommes à des Nous avons Nous Nous des Et puis, nous avons fait des choses. Nous avons fait des Nous Nous Nous financement extérieur. Maille, tante, le bon, parce que je euh, que Mais on a un bureau exécutif. On a un comité directeur. Des commissions techniques. Assemblée une assemblée générale. Le le le les si nous sommes une commission, Dakar, sur le plan international, nous nous sommes une de Nous Nous Nous une Nous une mais Nous une Nous une Nous une il y a 100 ans, a 60e festival de canne. 85e festival de il y a des canne. Il y a des canne. Il y Il y a des Mais Il y a des mais Il a a Il y a des a Il y a sensibiliser avons sensibilisé les gens, sauf les de Nous avons si de Nous avons de se je suis allé à la maison, je suis en à la maison, je suis allé France, la maison, je la France, la la la Afrique, c'est parce que nous qu avons le droit de dialoguer. droit présent de l l émission de qui est allé, on est allé, le président 24 diaspora de culture nous jakarloo l'a télévision diaspora oui, oui, avant la télévision, c'est la télévision. télévision. La télévision. je télévision. La La télévision. La télévision. télévision. télévision. de nous avons un projet il y que nous de faire des choses. qui sommes en train Nous sommes en de faire des en en faire je sais que moi, depuis 44 ans, je suis un peu plus âgé. Je vais à eux, Je suis Je suis euh, Je suis Je suis Je suis Je suis il okay, faut que gens Tu accès à téléphone. Si tu la télévision, tu un a l'interculturalité, rapprocher la communauté autochtone et qu'ils qui Parce que nous vivons là où nous il faut que nous nous Parce que nous sommes en train Donc, la télévision est également. A le tourisme est nous, on sait, contre l'immigration. nous avons des gens qui de de de de je sais c'est mérite, mais que c'est un nous contre. télévision est Nous que sommes toujours des touristes. Nous sommes tous les Nous Nous sommes les Nous sommes les Nous sommes touristes. Si ah, c'est fondamental. du monde, c'est la solidarité, la paix. C'est gens de C'est importance Donc, la télévision a, une a Au plan du co-développement, la paix dans le monde interculturalité aussi nous aimons nous faire fait, donc c'était très important nous sommes nous nous présent, nous nous perspective festival Quand 28 décembre 1er janvier il y a des qui 4, 5, 6, on s'arrête à Cire, 11, 12, 13 de décembre. Mais en février, on s'arrête parce que, quand tu travailles, tu ne te dis pas comme ça. Non, non, non, non, non, c'est planifié. Vraiment. Je te dis que, dans le la carte de Dieu, on sait où il est. Dans de la carte de Dieu, on sait ce qu'on veut. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. La ville de Louga, je dois venir parce que c'est la qu'on veut. Le département de l'Uga, là, nous le ministère de la Culture, mmh. le ministère des Affaires étrangères, ils ont fait que phobiques. Ils ont fait Ils ont fait Ils ont fait Ils ont de vous dire, vous fait par... fait pour... fait je suis Washington. 2016. Washington. Je suis Washington. Je suis Washington. Je Je suis que, que Je suis de a Je Je le 17 janvier 2015, la de la Sainte, en Belgique, en face de la reine Mathilde, 17 janvier B. New York, Culture Nanli le indiqué Développement, invité ministre de la Culture Bocaver, ministre de la Culture Bomali, invité UNESCO, invité Maman Tumboum, qui Sénégal, 17 janvier 2015, Burkidembo, à Bruxelles vice premier ministre de la corporation Alexandre de Tok la reine Matil Tok Adina bi Tok ñu sol sunu xaftan bo yof dem waxal Sénégal waxal Afrique koku moy sante Yalla di ñaan Yalla ce sobi ak li nuy wut ci lugo duguluma sax association pour le développement de Ker Sangou ko bénga xamni lu neeng nga fa usine teinturer bé ñaar fuk ak ñaari jigen ñang fey liggée depuis 2010 2013, Banque mondiale coopération italienne a centre de qui la ont fait 22 femmes depuis 2010. c'est ce que nous a fait. Nous ce qui été association pour le développement de Témér, dites nous Nous fait des choses, le avons dit, nous avons dit, nous nous avons dit, nous avons dit, nous de dit, nous avons dit, nous avons nous avons dit, nous le village est village fait. Nous faire Nous les nous Nous nous Nous sommes L'émission de émission de l'émission de l'émission de l'émission de Babacar, président Président de l'émission de l'émission de l'émission Rabbi, Rabbi, c'est le bon ma Rabbi, la